Que faites-vous en premier le matin Téléphone. Faites une chose, levez-vous le matin en souriant. À qui À personne. Le sourire n'est pas lié à quelqu'un. On sourit quand celui-ci se sent d'une certaine façon, n'est-ce pas oui ou non À moins que vous soyez un pro des relations publiques, que vous ayez appris à... ce genre de choses. Sinon, le sourire a lieu parce que quelque chose se passe en vous, pas parce que quelqu'un vient en face de vous, n'est-ce pas Donc la première chose le matin, souriez. Ça prend 20 secondes. D'accord Si vous ne pouvez pas sourire à quelqu'un qui est à côté de vous, souriez simplement.